Bonjour à tous, nous sommes le 11 juin 2021, j'aimerais faire une vidéo avec vous et surtout vous parler de ce que j'ai reçu. Euh, j'ai reçu ce que j'avais commandé, euh, on ne voit peut-être pas très bien comme ça. Ça se trouve être des petits lingots euh, de euh, 10 onces. je vais essayer comme ça, 10 onces. Euh, on va les approcher comme ça, avec... Euh, euh, des lingots d'argent de disons tout simplement, euh, qui c'est de la monnaie royale canadienne, donc c'est quelque chose de solide parce que tout ce qui est, euh, euh, <rire> qui fait partie du Commonwealth, on doit le dire, euh, au niveau de l'avenir, ben je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est un investissement que j'ai fait, un premier investissement au niveau des... ça so, c'est un, un lingot de 10 disons, c'est à peu près... Euh, euh, c'est assez pesant, disons, un, un livre c'est 16 onces donc euh, c'est assez pesant et euh, ça vaut à peu près, ben, c'est sûr qu'on paye euh, le, le, une prime euh, oh. lorsqu'on ajoute des lingots, euh, surtout de la monnaie royale canadienne, parce que ça prend de la valeur euh, de toute manière. Regardez le lingot, comment il est fait, c'est de valeur, c'est mon, mon écran qui est, mais c'est comme ça ici, d'un côté... Et de l'autre côté, c'est comme ça. Et j'en ai quelques-uns et euh, c'est du long terme. Et probablement que je vais euh, racheter euh, d'autres lingots euh, d'argent parce que dans le fond, le système monétaire est fou. Et, et je sais très, très bien que les banques centrales vont poursuivre leur impression monétaire donc euh, euh, j'ai euh, vendu aucune action là, de mes minières là, parce que dans le fond euh, je regarde sur le long terme et les minières d'or d'argent vont euh, probablement euh, euh, augmenter d'une manière plus significative que les prix des métaux précieux lorsqu'on aura la montée en, enfin qui démarrera d'une manière solide mais quand même euh, je pense que l'investissement dans l'argent, l'argent métal euh, parce que ça devient dans le fond euh, euh, j'en ai quelques-uns euh, je n'ai pas simplement un regardez j'ai reçu ça d'autres euh, euh, ça vient dans des petites choses comme ça de plastique, monnaie royale canadienne euh, j'ai investi parce que tout simplement euh, l'argent euh, dans des situations euh, de ce qu'on vit là, comme dans les années 70, on va aller voir, ben, on voit le graphique derrière moi, là, ben on y revoit plus en détail tout à l'heure, ben on vit dans dans euh, des euh, des emballements euh, d'achats euh, de, de valeurs refuge, et dans même si on a eu euh, des, un emballement au niveau du bitcoin et je le reconnais, mais de toute façon je ne suis pas un acheteur de crypto monnaie, mais euh, ça fluctue beaucoup et l'argent aussi peut fluctuer beaucoup, mais surtout s'emballer, euh, le prix de l'argent peut s'emballer et ainsi de suite et donc donc, si euh, le prix de l'argent s'emballe ben, on va voir tout simplement des e pics euh, comme on voit sur le graphique derrière moi, on ira le voir tout à l'heure et euh, au niveau des minières c'est la même chose, euh, comme je vous avais parlé de euh, First Majestic. Majestic de toute façon euh, je voulais probablement acheter des lingots de, directement de First Majestic mais j'ai pas eu la possibilité parce qu'il y en a plus disponible sur le site de First Majestic Silver, euh, Kate Neumayer avait pris la décision de vendre directement leur, euh, en tout cas une partie de leur production parce que c'était plus payant que de vendre ça à, à des utilisateurs là, au niveau euh, ou, ou des revendeurs. Donc, euh, avait pris cette décision-là, mais il n'y avait plus de lingots disponible. Il y avait des peut-être des, <coughs> des 1 kg. Je ne suis pas sûr de ce qui restait. Mais de toute façon, euh, euh, l'achat que j'ai fait euh, au niveau de l'argent, de.. de euh, je ne vous dirai pas où, où quel fournisseur que j'ai pris, mais de toute façon, vous pouvez fouiller vous-même. Mais allez euh, pas vers n'importe qui. Vous avez euh, bien, Gold euh, goldsilver.ca, euh, euh, qui est vraiment quelque chose de fort. Kitco, qui bien entendu est très, très reconnu. Euh, euh, ben, je vais vous le dis, c'est là que j'ai pris ça chez Kitco. Et on a une prime à payer, mais euh, au niveau de la valeur refuge de l'argent à long terme... Euh, euh, Lorsqu'on parle d'une valeur refuge, dans le fond, on, on, si on a quelques sous euh, à, à la banque là, qui traîne là, euh, la banque, faut savoir que euh, les sous qu'on a, c'est seulement une valeur fractionnaire qu'on a. La banque n'a pas tout l'argent euh, euh, que vous avez euh, placé, là, que vous avez placé ou que vous avez euh, tout simplement là, sur un compte en banque, si vous avez 5000 dollars sur un compte en banque, euh, la banque n'a pas le, nécessairement le 5000 dollars, elle peut vous leur, le donner si vous le demandez, mais si tout le monde demandait en même temps leur 5000 dollars, qui de qui traînerait dans un compte en banque, la banque, les banques seraient pas en mesure de vous donner euh, euh, ce que vous avez, ce qui vous vous avez de droit, là, parce que dans le fond, c'est écrit 5000$ en numériquement, là, tout simplement, mais ça, par exemple, un lingot ou, ou un autre valeur refuge ça pourrait être un, euh, des œuvres d'art, mais moi, je ne suis pas un acheteur d'œuvres d'art, euh, des voitures de collection aussi. Mon beau-frère qui est décédé avait beaucoup, beaucoup de voitures de collection. C'est des investissements qui prennent de la valeur avec l'année. Euh, une voiture, un auto, une automobile ne prend jamais de valeur lorsqu'on achète un une automobile de 2020-2021. Elle va tout simplement dégringoler dans la valeur Là, je parle des, des voitures qui, à un certain niveau, euh, par exemple, dans les années 70, 80, euh, voitures qui sont reconnues quand même peuvent prendre, peuvent prendre mais beaucoup même prennent de la valeur. Mais là, on parle de refuge de valeur. Et moi, euh, avec mon fils, on réfléchissait... Euh, sur le fait peut-être d'acheter un terrain comme euh, ensemble là, pour on ira pas acheter un, un terrain très très dispendieux mais quelque chose qui serait quand même un, <coughs> un refuge de valeur euh, et j'ai choisi euh, mon fils a fait la même chose là, lui hein petite quantité, mais euh, d'acheter de l'argent tout simplement, euh, euh, ça c'est des 10 onces euh, euh, d'argent et euh, stocker ça, donc euh, c'est la décision que j'ai prise parce que dans le fond, euh, je sais pertinemment que l'argent va avec le futur, je ne suis pas pressé à peu monter et j'écoutais euh, quelqu'un que j'écoute souvent euh, sur une chaîne YouTube, il... Il donnait la comparaison que, dans le fond, euh, un lingot d'argent, 10 onces, euh, comme ça, je sais pas, aujourd'hui, ça vaut, euh, parce que j'ai payé une prime, de, si vous prenez l'once le, le, d'argent, euh, euh, en dollars américains, c'est 28 dollars, en dollars canadiens, c'est 33, 34 dollars, peu importe. Moi, j'ai payé une prime pour ça, parce que le fait que ce soit un, un lingot d'argent... Euh, euh, euh, le, avec la monnaie royale canadienne. On paye une prime, mais ça me dérange pas du tout parce que rien que le fait que ce soit euh, la, la monnaie royale canadienne qui, qui crée la monnaie là, euh, ici au pays, donc euh, le fait que la monnaie royale canadienne soit en arrière de cet investissement-là, ça me, me rassure déjà, euh, parce que c'est le Canada quand même. On est un pays beaucoup de richesse, On a beaucoup, beaucoup de d'or et d'argent, donc il euh, n'y a pas de problème. Et en plus, euh, <coughs> ça va prendre de la valeur et peut-être dans un... Je sais pas, dans un, beaucoup d'années, euh, lorsque euh, le système monétaire dans lequel on vit, d'impression euh, monétaire euh, à la folie, euh, va s'écrouler parce que ça va arriver. Le dollar américain lui-même est en train de perdre des plumes. Là, on est un peu stable, mais Poutine euh, lui-même a dit qu'il n'utiliserait plus le dollar américain. Dans les Poutine, je vous parle, le président de la Russie, n'utiliseront plus le dollar américain là, pour faire leurs transactions. Donc, c'est déjà... un. Un, un, un pas de... dû au fait aussi que le, le, le, le président américain met des sanctions à la Russie, mais plus que ça, c'est aussi qu'on commence à perdre confiance en une devise qu'on peut imprimer à notre guise, parce que le dollar américain, comme Nixon avait dit, ou je sais pas si c'est lui qui l'avait dit, en tout cas, peu importe, c'est à son époque, avait dit que le dollar américain, ben, nous les Américains, c'est notre devise, mais c'est votre problème au reste de la planète et c'est ce qu'on vit depuis euh, des, des, des années. Donc, euh, c'est le problème euh, euh, du reste de la planète et c'est eux qui payent pour les dépenses exorbitantes des Américains et les Américains peuvent continuer à dépenser. Je parle des gouvernements américains, peuvent continuer à dépenser à la folie, tandis que les les, les, les autres pays souffrent de cette réalité-là. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, on va terminer très très bientôt, c'était tout simplement de vous parler de l'argent. Et euh, on va regarder le graphique, c'est le graphique de l'argent euh, euh, très long terme, je ne sais pas si je suis capable de grossir ça, on va essayer... Bon, comme ça. Ça se trouve être le graphique, tout simplement, de l'argent, mais sur le très, très long terme. Euh, on peut aller le voir à l'échelle logarithmique. Euh, bon, on va le regarder à l'échelle normale, là. Euh, Donc, euh, il est ajusté en fonction de l'inflation. Si j'enlève ça, qu'est-ce que ça fait? Bon, ben, ça fait comme ça. Euh, si on l'a juste à... Bon, on va enlever les récessions. Même si ici, si on dit qu'on est en récession, là, mais... On essaie de cacher ça, d'abrier ça par l'impression encore euh, en folie, l'impression monétaire. On essaie de maintenir le système artificiellement euh, éveillé euh, au niveau des États-Unis, comme on le sait. Donc, euh, peu importe qu'on ajuste en fonction de, de, de l'inflation ou pas, là, parce qu'au niveau de... là, il n'est pas ajusté au fond, en fonction de l'inflation, c'est le prix euh, réel là, qui est... bon, on va le laisser comme ça. Bon, ce qui est arrivé avec euh, l'argent, euh, vous voyez, ça valait quelques scènes dans les années 30, 40... Euh, 50, 60, on a commencé à avoir une montée dans les années 70 euh, parce que vous savez très très bien que l'argent est le, la, la, la, la petite sœur ou le petit frère de l'or et l'or est la première valeur qui commence à prendre le, de l'ampleur lorsqu'on est en, dans des situations d'inflation ou des situations de crise et donc euh, l'argent suit euh, assez rapidement et ce qui est arrivé <coughs> Jusqu'en en 75, l'or avait corrigé quand même pas fort, de 70 à 75, euh, dû au fait que Nixon avait euh, détaché l'or du dollar américain, on a eu une montée jusqu'en 75, et <coughs> l'argent n'a pas diminué beaucoup, et ensuite on a eu une poussée très très importante jusque dans les années euh, 80. Et euh, cette poussée, vous voyez, c'est un pic. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup de spéculations. Il y avait aussi une, eu une histoire, je pense, c'est dans les années, ces années-là, deux frères là, qui possédaient, je me souviens pas du nom, en tout cas, c'est pas important. Et ensuite, on a eu une consolidation, une longue, longue consolidation. Et de de 2000, 2000 là, on va dire, lorsque l'or a commencé à exploser, ben, l'argent aussi a explosé. Mais là, on a eu plus de temps quand même. On est parti de 2002, 2002, à peu près, jusqu'à le pic est arrivé en 2011 et on a on a atteint un, un top de 48 et 60. On est parti de 4 et là <coughs> euh, le creux qu'on a subi avec euh, la même chose au niveau de, de l'or. Ben là c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment au niveau de l'argent. On est ici, euh, on est à 28 dans ces coins-là et c'est c'est là que je prends mes décisions d'acheter parce que dans le fond euh, au niveau du long terme, moi je ne suis vraiment pas pressé. Je veux pas vendre les lingots. Euh, euh, demain matin, ni la semaine prochaine, ni l'an prochain, ni dans deux ans, je ne suis pas pressé. Je constate tout simplement qu'avec la folie d'impression monétaire, et j'ai aussi des, comme je vous dis, des actions, et sur, surtout euh, Rena Silver sur Silver des Juniors, euh, comme je vous avais déjà parlé euh, au niveau de mes actions euh, orifères, à, à Argentifère. J'ai d'autres, deux autres orifères. Mais au niveau de argentifères, j'ai Rena Silver sur Silver. Si silver ça va très bien. Rena F Silver, c'est un peu euh, euh, c'est en consolidation encore, là mais de toute façon, je ne vends rien, rien, rien au niveau de ces juniors-là. Euh, surtout Suma Silver, euh, une, action, une action qui vaut aujourd'hui 1,48$, euh, mais elle pourrait facilement atteindre 5$ et si la folie s'empare du marché de l'argent... Euh, je, je sais pas, je ne vise pas de mais je ne suis vraiment vraiment pas pressé. Donc euh, euh, excusez, c'est l'alarme qui vient de sonner. Bon ben c'est ça, je suis pas pressé. Donc euh, c'est mes investissements au niveau de l'argent et avec euh, la, la nou, nouvelle achat de de ces euh, des bars là, de de 10 onces là, ben c'est un nouvel achat que ben, où j'embarque dans le marché et on va voir où ce que ça va me mener mais je ne suis vraiment vraiment pas pressé. Donc c'est un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui, euh, c'est sûr que j'ai moins de temps, là. Euh, je pense que je vais changer d'horaire dans peut-être une semaine ou deux, qu'on tombe sur quatre jours de travail, trois jours de congé, j'aurai plus de temps pour vous faire des vidéos et cet automne, on reviendra ensemble pour reprendre le, le service, je dirais pas à plein temps, mais quand même refaire des vidéos d'une manière plus fréquente et plus aisée aussi. Donc, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.